Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de ce deck, la folie mécanisée, le deck de structure enfin disponible, je vous laisse l'observer, regardez-moi comme il est beau, il est beau, et oui il est des robots en plus, Allez, on l'ouvre et on va regarder qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur de ce deck. Alors, on commence avec donc le tapis, qui, euh, qui est un tapis lambda comme on en trouve dans chaque structure deck, n'est-ce pas Et surtout, le plus important... Allez, on va regarder tous ensemble les cartes qui contient ce bot. ce deck, ce bot. C'est parce que c'est un deck Megabot Alors je sais pas pour ceux qui connaissent l'animé Megabot. Megabot euh, moi j'ai jamais énormément. Donc voilà, on commence avec la Citadelle Megabot. Qui est un joli monstre, n'est-ce pas Ensuite nous avons Posetaco. Euh, oui c'est ça. Posito cage Megabot. C'est génial franchement c'est des monstres Megabot. Du coup, ça reste des petits robots-machines. Ça va être très sympa et ça va donner beaucoup de support dans certains decks-machines. Euh, du coup, c'est vachement cool. Ah, mais c'est ça, en fait, qui fait que je vais glisser la petite carte à chaque fois du Link qu'ils mettent dedans. Ils font la promotion de, de, de leur jeu. Alors, Raider aérien, Megabot. Déploiement, Megabot. Réactivation non autorisée. Irradiateur, Megabot. La forteresse, Megabot. Ravitailleur Mecabot, Médiateur Mecabot, Force Mecabot, Megaform Mecabot, <rire> Canon Mecabot. Franchement, c'est des cartes vachement sympathiques. L'arthur qui est vraiment cool. Soldat Mecabot, le oh, canon Mecabot juste avant. Le Sniper Mecabot, le Défenseur Mecabot. C'est vraiment que du Mecabot qu'il y a dedans. Commandant à Cavington. Ça y est, donc on a du Cavington. On a euh, un Kaiju... Donc euh, Jizu Kiryu, Kaiju Destructeur des étoiles, donc ça c'est cool. Le chasse-neige grande vitesse, qui, qui est vraiment sympa, okay. moi je l'utilise dans le train. Euh, Wamazo et les Genex, le recycleur de ferraille, moteur à couple élevé. Et le tournevis droitier, le tournevis gaucher. Roburo 001, alors je mets je parle, 0... Ah ben non, on a le 0003, on n'a pas le 002. Euh, périmètre de défense, mécabot je pense qu'ils ont mis un 1, 2, 3. Unité cuirassée, mécabot Appel de fer. Oula, pioche de fer. Retour magnétique. Ah, le limite... Alors par contre, limiter removal est vraiment euh, une super carte pour les decks machines. C'est double attaque de tous les monstres machine que tu contrôles. Et à la fin phase, après, tu les détruis tous. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment la carte utile pour les decks machines. Alors moi, bien évidemment, le deck, je vais le jouer pour les pour les Yugi samedi. Hein, les lives vont faire des duels. Je vraiment cool. Lien des camarades, le pot d'avarice, cyclone cosmique, unité de ravitaillement, overdrive mécabot, le cybercanon d'invocation, retour au front, oh, un deuxième retour au front, combine de pièges, hors d'ici fripon et assaut solennel. Et pour terminer, donc à nouveau le truc Legacy of the Duelist Link Evolution qui est disponible hein, dès maintenant. Ça c'est bien d'en faire la pub parce que le jeu malheureusement il n'y a pas grand monde en ligne. Donc ce deck, quoi en penser Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce deck Alors, les cartes MegaBot de ce que je vois... à mon avis elles ont des, des effets plutôt sympas. Il n'y a pas d'extra deck. Je ne crois pas que c'est écrit à l'arrière. Voilà, il n'y a pas d'extra deck dans ce deck. Donc c'est vraiment un structure deck. Et vous n'avez pas d'extra deck avec, hein, sachant que vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Puisque c'est principalement des monstres de niveau 4 ou des gros monstres. C'est à dire quand je dis gros monstres, en... de 8 à 10 étoiles. Du coup les canons X6, euh, canons ferroviaires, ce genre de trucs peuvent vraiment être ajoutés dans ce deck. Je vais voir moi qu'est-ce que je peux en mettre en extra deck. Je pense mettre peut-être potentiellement le faire tourner avec gadget, voir un petit peu. J'avoue j'ai juste fait l'ouverture pour que vous puissiez voir avec moi les cartes qui composent ce deck en fait, c'est vraiment la petite vidéo plus parce qu'en vrai il vous suffit d'aller sur internet de regarder quelles sont les cartes qui se trouvent dans ce deck mais aussi, ça pourrait être sympa de voir ensemble et de découvrir ensemble alors malheureusement à part le assaut solennel où je ne m'attendais pas en commune bon c'est toujours ça en commune et euh, le retour au front aussi qui est rigolo mais il y a quelques cartes franchement bien bien sympa déjà le pot d'Avarice qui est dedans Enfin voilà, c'était la petite vidéo du deck, nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, c'est l'ouverture de ceci, les profondeurs secrets, qui arrivent dès demain. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, pensez au pouce bleu, à vous abonner, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous